Oui, donc les Pandora Papers dont on a entendu parler il y a quelques jours, euh, c'est un fichier donc, qui a été transmis par une source anonyme, donc un consortium de journalistes internationaux qui euh, liste, qui euh, reprend euh, donc les sociétés écrans, des milliers de sociétés écrans, et des centaines d'individus de, euh, qui euh, cachent leurs avoirs dans les paradis fiscaux. à chaque fois donc on découvre de nouveaux, euh, de nouvelles combines et euh, de nouvelles sociétés écrans il y a une grande adaptation et adaptabilité dans le, la fraude et l'évasion fiscale donc il y a plusieurs catégories il y a l'optimisation fiscale qui est donc utiliser la législation fiscale et ce, qui, ce que permet la législation fiscale pour échapper au maximum à l'impôt. Ensuite on a la fraude fiscale qui est illégale, c'est tricher. Et il y a l'évasion fiscale qui est de jouer entre les différentes législations fiscales nationales pour passer entre les mailles euh, du filet. Donc ça, ça a un coût. Euh, on considère, euh, Solidaire avait sorti un rapport il y a quelques années qui a été, euh, y compris confirmé euh, par une étude européenne sur la fraude à la TVA. On peut considérer qu'il y a 100 milliards de, de, de manque à gagner par an. De, pour la France et 1 000 milliards pour le, au, niveau européen, au niveau européen. Ce qui représente un tiers des recettes fiscales euh, qui sont prévues euh, par le budget de, de l'État. Donc cet argent, euh, bien sûr, manque pour financer les, les services publics, que ce soit le, les infrastructures, l'éducation, euh, les fonctionnaires. Euh, la santé, la recherche. On nous dit donc qu'il manque euh, de l'argent et on supprime des postes, euh, y compris à l'hôpital, alors même que euh, si on luttait vraiment et efficacement contre la fraude et l'évasion fiscale, on pourrait récupérer euh, des dizaines de milliards d'euros qui pourraient permettre de répondre aux besoins et de développer les services publics. Donc pour lutter contre la, la fraude et l'évasion, il faut des moyens humains, euh, matériels et, et législatifs. Or, il y a quand même 40 000 emplois qui ont été supprimés euh, aux finances publiques depuis 20 ans, alors même que euh, le nombre de conseillers fiscaux et d'avocats fiscalistes ont augmenté euh, sur la même période. Euh, le problème avec l'évasion, euh, la fraude fiscale, c'est que ce sont les plus riches qui ont les moyens, justement, euh, de pouvoir échapper à l'impôt. Et ensuite, l'impôt pèse de plus en plus lourd sur euh, les moins fortunés. Il n'y a pas de retenue à la source, il n'y a pas de prélèvement à la source sur l'impôt sur les sociétés. Donc il faudrait imposer une taxation unitaire des multinationales au niveau mondial qui se baserait sur euh, l'activité réelle euh, de l'entreprise, pays par pays. Les multinationales transfèrent leurs bénéfices d'un euh, pays à l'autre euh, où elles sont présentes. Par exemple, il y a des, peut avoir des magasins en France et une filiale en Irlande euh, et un transfert du bénéfice vers l'Irlande, puis vers les paradis fiscaux où ils ne sont euh, pas imposés. Euh, ce ne serait pas le même système que celui qui est proposé par les États-Unis d'un taux euh, mondial de 15% minimum qui euh, va devenir, on le sait, en réalité, un plafond et un taux maximum, ce qui va encore affaiblir les finances publiques euh, de, au niveau mondial. Donc Les besoins de contrôle pour lutter contre la fraude sont de plus en plus importants, or les moyens se réduisent d'année en année puisque euh, les finances publiques, donc l'administration, c'est pas la seule mais la principale administration chargée du euh, contrôle, ont, a perdu 40 000 emplois ces 20 dernières années. Le, la direction de l'administration compte sur des contrôles automatiques, sur euh, ce qu'on appelle euh, l'intelligence artificielle, le data mining, pour compenser. Or, euh, il est prouvé que cette façon de contrôler euh, est beaucoup moins efficace qu'un euh, contrôle par un agent euh, et par des moyens humains. Donc on se rend bien compte aujourd'hui, euh, plus que jamais, qu'il y a des besoins euh, sociaux euh, à satisfaire dans de nombreux domaines euh, qui nécessitent donc d'avoir des moyens financiers pour y répondre. Et l'impôt, c'est une façon euh, de mobiliser des moyens financiers. Et il est essentiel que cela se fasse par des impôts justes, des impôts progressifs, donc euh, où euh, les plus riches payent davantage que euh, les plus pauvres. Or, aujourd'hui, au fur et à mesure des réformes fiscales de ces dernières années, les impôts progressifs ont été de plus en plus euh, rabougris. Et c'est de plus en plus des taxes, que ce soit la TVA ou que ce soit des taxes sur la consommation d'énergie, euh, qui financent le budget et qui pèsent de manière totalement injuste de plus en plus sur euh, les particuliers qui, eux, ne peuvent pas euh, partir dans les paradis fiscaux et cacher leurs revenus dans les paradis fiscaux.